Je prends mon courage à deux mains. Je parle à Jean-Mi, je lui dis Jean-Mi, faut qu'on parle. Et alors là, ah bah après ça, j'ai pas pu en placer une. Hein Terminé. Il m'a interrompu direct. Il m'a dit Bah non, Titine, non, c'est pas possible, tu peux pas commencer comme ça. Ben oui, les conseils en prise de parole, alors forcément, il est très sensible au démarrage. Donc il me dit Non, Titine, non, tu peux pas commencer comme ça, c'est ridicule ton introduction. Faut qu'on parle, c'est un impératif. D'emblée, tu me préviens qu'il y a un problème avant même de m'énoncer le problème. Alors qu'est-ce qui se passe Ben moi, je me braque, je me ferme, je t'écoute plus, ça peut pas marcher. Vas-y, reprends, Titine. Euh, Jean-mi, j'aimerais qu'on parle. Non, bah, tu non, ça peut pas marcher, non. Bah, là, tu prends un conditionnel. Mais, mais y de l'amour, du panache, de la force, de la fermeté, des rires, de la joie. Hein. Mais c'est pas grave, ma titine, on reprendra demain. Hein. Alors, t'as fait quoi dîner pour ce soir C'est pas facile, la communication non-violente. Surtout avec un Jambi. Bah c'est pour gagner. Hein. Ah non